Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous commençons la semaine avec une nouvelle publication du TSB qui a mis en ligne un guide pour le système Idris. Découvert en 2493, il est tristement célèbre pour avoir été le théâtre des guerres Tvarine et l'ascension d'Ivar Messer. Je rappelle que vous pourrez trouver un mémorial dans ce système, rendant hommage aux personnes tombées, mais faisant débat en rapport avec la citation de l'empereur Messer qui y figure. D'ailleurs, le vaisseau capital de chez Aegis Dynamic porte également le nom d'Idris pour commémorer la guerre Tévarine. Le lancement de ce vaisseau est malheureusement teinté de tristesse, puisque le discours d'Ivar Messer marque le début d'une ère sombre de l'Empire. Sans transition, les abonnés au programme de Robert Space Industries recevront ce mois-ci des couteaux de la gamme Ultiflex, ainsi qu'un Dragonfly en prêt. En parlant de vaisseau Drake Interplanetary, des tests secrets du Cutlass Red sont en cours. Nous avons pu apercevoir ici et là ce vaisseau médical se poser en toute discrétion. Il devrait rentrer en service très prochainement. Toujours concernant le soin, les baies médicales autonomes ont enfin reçu l'autorisation d'entrer en service sans supervision d'un médecin. Il vous sera donc possible de vous soigner dans votre vaisseau. Toutefois, seuls le Cutlass Red et le 890 Jump pourront fournir ce service pour l'instant. Si vous êtes inconscient, vous profiterez d'une assistance vous ramenant directement dans cette baie à une portée maximale de 4 millions de kilomètres. D'ailleurs, pour éviter des accidents inutiles, nous rappelons qu'il est interdit de faire de l'urbex dans les stations inoccupées. Cela sera peut-être autorisé un jour, mais il est impossible de savoir quand pour le moment. Nouvelle réglementation en vigueur. Il est désormais interdit de faire des modifications sur les véhicules de location. Les utilisateurs de prospecteurs de location devront donc se contenter de la tête de minage de base. Pour éviter les guerres de constructeurs, l'Empire a décidé de normaliser les systèmes de docking. Ils seront séparés en deux types, les circulaires comme l'on peut voir sur le Constellation, et le rectangulaire pour les vaisseaux plus grands, comme le Hammerhead. Les stations auront l'obligation d'être équipées de deux types de docking pour pouvoir accueillir tous les vaisseaux. Après le scandale des logiciels de radar, volontairement défaillants, qui a entraîné la suppression du système de guidage lors des atterrissages, une nouvelle solution est en train d'être envisagée, ce qui permettrait aux utilisateurs de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais cela demande de passer par une mise à jour de toutes les interfaces de vaisseau. Suite à la hausse de la criminalité dans le système Stanton, de nombreux canonniers participant à la CDF se sont plaints de l'inefficacité des tourelles. En réponse, les constructeurs ont prévu d'implémenter une assistance du type Gimbal Assist, ce qui permettrait de lutter plus efficacement contre des criminels. Une nouvelle technologie concernant les moteurs a été développée et devrait bientôt être implémentée. Elle devrait permettre une meilleure gestion des moteurs en temps réel, mais risque fortement de modifier le comportement en vol des vaisseaux. Enfin, le 24 janvier à 21h30, la course Road Racer organisée par la N7 aura lieu. Il s'agit d'une course de cyclone en trois manches où vous aurez la possibilité de gagner un prix d'une valeur de 230 euros.